Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo une vidéo assez spéciale parce que c'est particulier puisque c'est une vidéo où on va parler enfin, on va coder sur Roblox parce que c'est vrai que beaucoup de gens vous voient beaucoup de gens sur les forums de Roblox etc etc etc on dit ouais mais j'irai pas codé sur donc moi je connais des choses et j'ai mis tout fait moins donc que sur bloc donc il beaucoup de sur le code sur le bloc. et je vous explique un peu vous vous pas donc c'est de la formation c'est du sur et du python on va commencer sur le play. donc d'abord on va enlever ça vous avez des cas de ça enfin, j'ai pas vous expliquer, j'avais une vidéo de présentation imaginons que voilà, je, je fais ça euh, et que, par exemple je vous dis ici je mets tout le temps là avec du une pong ou euh, ça par exemple ah, donc par exemple imaginons là c'est une part est une part c'est une pièce et, en tout à fait normale donc quand il mis avec tout à fait normal il n'y aura pas de script rien imaginons maintenant si vous voulez par exemple à, vraiment c'est des basique, voilà. Donc, par exemple, imaginons que si, par exemple vous avez un, un petit truc avec un bouton, par exemple, faire à... ça... par exemple, on va faire ça... imaginons, on va prendre un on va, on va par exemple, ça c'est le bouton, donc on va l'appeler le... Là. une va faire un modèle et sinon on va l'appeler euh, on va l'appeler euh, comme on pourrait l'appeler mes euh, nouveaux tout simplement hein. on va l'appeler euh, le modèle on va l'appeler groupe ok groupe modèle mes nouveaux ok ça on va l'appeler la bale donc vous allez maintenant vous allez mettre tout ça dedans. Et donc pour euh, faire puissance, je vais faire ça, je vais faire un truc. C'est c'est quand même temps. Donc ça va avec le truc qu'on le bouton. voilà donc quand je vous ne pas ce qu'il y a donc le bouton vous allez faire plus et vous allez faire plus de détectants avec les écrans c'est un épanou un peu par exemple pas, euh, et avec ça clars une espèce d'outil de, de, de un petit icône petit de chose où je pourrais cliquer voilà. tout quand je clique dessus, ça va changer avec pas. Une autre logique, toujours. Mais ce que je préfère, tout d'abord, c'est aller... D'abord, on ben, va... dire on va Comment est ça On va Change. Clique... Change. donc voilà donc quand vous étudiez a un plan et nous on a dit quand même que c'était la donc je donc par exemple là je vais donc là je ne vois de pas d'esprit et je vais vous concentrer ce que je vais oui. faire c'est que j'ai vais créer un école ou ma économie donc, ici tu vas signaler, Il euh, tête, on va justement, sur une ne dis pas tu vas signaler le joueur, on va cliquer. tu vas faire connect. Voilà, connect, connecter connecter de, de la connexion d'Overge à l'outil signal ou la fonction. La fonction qui est là, comme on l'avait dit ici. Et là, vous mettez des parenthèses. Voilà, ça vous faites un trait. Donc là, ça vous donne, euh, vous donne ça. Vous donne ça, voilà une fois que vous avez là, euh, justement ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, donc là on, on sait déjà que la base, la base, c'est justement ça. Euh, donc la base on maintenant ce qu'on va lui faire, c'est euh, bien mettre plus »,« six, D'ailleurs, je vais tester. Et maintenant, quand je vais lire euh, les enfin, je vais aller dans Astrial. Euh, bon, attendez, c'est pas, uh, oui, pas output. Juste ça sera pas output. output, mais... Voilà. Clique préfète pour 3 ou 4 Et allez, Donc, je clique. Voilà. ok ici, vous avez le choix. Oui, quand je Voilà. Voilà voilà. Euh, ça, c est, c est basic pour une année ligne le carbona ligne. il fait mettre script. parents want euh, attendez. euh oh non point parent point parent point parent euh point parent euh j'y arrive point base ok c'est ça parce qu'il y avait 3 1 2 3 on va encore point peut... base point point des colors c'est vrai point color attendez je regarde et ça c'est ça D'ailleurs en passant, j'espère que votre vrai est bien passé. on a rentré, voilà c'est très bien on d'être ici que ça donc c'est cool recolor.new pour dire que c'est justement à nouveau donc point, .new et d'ailleurs en passant merci pour 170 abonnés ça fait trop plaisir euh... j'espère qu'on va monter encore plus, hein. voilà <rire> c'est super, j'espère et donc là, vous... ici vous mettez des espèces un peu tu vois de guillemets un peu comme ça tu vois donc là vous avez dès que vous allez mettre des guidés vous avez une page qui apparaît ici cette page qui avec des couleurs pour dire que annoncer la couleur par exemple là euh, on a la couleur Bright blue Bright Voray et juste Bright Voray quand je vous cliquez ça va être carte même ensuite fait, vous faites white vous mettez en euh, par exemple vous vous refaites la même chose vous refaites la même chose et donc là vous allez mettre une autre couleur et sinon gold voilà sinon, vous gold. ou encore on peut mettre white, blue white en fait. C'est bon, un qui même si c'est avec Donc, donc là maintenant, regardez quand je vais appuyer. Voilà. Donc là quand je quand j'appuie. Donc là, regardez, non, je peux. Voilà. Clique. Advine success. Donc là, par exemple, ça fait des couleur, Voilà. Ça c'est vraiment le truc simple à faire. C'est très simple à faire. Voilà, donc ça c'était pour on va garder le script. Euh, donc voilà, donc ça c'était pour ce script, c'est comme ça. Euh, voilà voilà. Donc maintenant on va enlever la part pour faire pareil. Donc voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, euh, donc voilà c'était vraiment un petit truc euh, vraiment très très simple. Hein. Euh, donc maintenant qu'on a fait ça, on va justement maintenant comment faire par exemple. Euh, bon, c'est très simple hein, ce, que, ce que je fais mais par exemple euh, je ne sais pas moi c'est par exemple je vais faire, hein, euh, je vais faire euh, pas un mais je faire par exemple que je en sorte que justement je ne sais pas, euh, euh, pas euh, par exemple que la base play justement euh, ou je ne sais pas hein, par exemple pour un ad par je prends un bloc que, et ça et je fais ça en avant et en attaque, je ça, ça. mais nous de cette part là que je vis là on appelle base Park". Tout à l'heure parce que c'est beige. Cette partie-là, on veut faire en sorte qu'elle bouge justement à des endroits euh, comme ça. On attend maintenant. Qu'est-ce euh, que tu vois Et Par exemple, déjà, vous allez sauvegarder cette position on va aller ici. Qu'est-ce qu'on va faire Ce qu'on va faire. Attends, euh okay. attendez attendez attendez attendez dis. Je réfléchis le truc. Hum, donc, on a de faire en sorte que la, que la, que la paix parfaite bouge d'une position à une autre. Ah oui, bon, mais non. il position égale et donc là ou on fait faire ça ok ok on va plus perdre la position qui est là et on va faire donc, euh, donc maintenant je vais la mettre sur l'ingrédient pas maintenant, hein. euh, donc si comme ça et tu ouais, veux là bas c'est ici hein, vous, pouvez... vous, mm -hmm. vous, vous ce vector. un vecteur un match est le triangle, là, là. Euh, donc tu fais vecteur, vecteurs soit tu le mets en même 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais attendre un petit peu ici, un petit peu ici. Je Et ça. Voilà. Attends 1 Si un d'être par le codec sur VLOC, vous ne pas me contacter. quand même, les gens ne pas pas sur Twitter ou quoi, à mon avis, a pas. Et sur Instagram quoi n'importe. Par exemple, donc là, heureusement, visibility 2 2 login 850 0 350 Alors, ce jeu, met en anglais ou en français? Il oui, bon, a, a, euh, a euh, y a un bug, il y a un truc qui ne va pas marcher dans le script. Alors attendez, il y a un petit problème. Oula, attendez, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est ça qui bloque Et prendre la au car pour un peu un problème a un problème alors alors alors alors que alors alors alors tout le temps parce que le temps qu'on charge, -à comme on a fait 1, 1, 1, 1, 1, tu 5, et non, tu 10. Et là, On peut mettre 1, et 1, et 1, 1, vous pouvez compter ce qu'il dit voilà donc c'est bon Attendez. donc là il faut attendre 10 encore oui non ça marche c'est juste qu'en fait euh, comme j'avais fait euh, la tempe la tente et que ça fait des 1 1 1 1, 1 vous savez quoi pour que ça soit passe plus rapidement on, on va faire je vais essayer de faire un truc ça un truc ouais en tout cas vous voyez l'ordinateur euh, justement avec euh, 嗯 Ah oui, qu ce que je fais là. Oh. C'est une bêtise. Hum. Hum. À la ligne 11, je crois. Bah ben oui, on peut pas mettre un prix suffisant. Point, point, point. point. Oh, Moi ça marche. Franchement ça marche pas. Hum. Ok, c'est un peu bizarre là, mais ok. Bon, en tout cas il faut bon euh, j'essaierai de voir un peu de mon côté si le clip si euh, et le parle quand il baisse justement ça de, de mon côté en tout cas de faire cette vidéo vous aura plu voilà euh, donc c'est plutôt que, en fait, si, si, si quelqu'un ne peut pas à liker et à vous abonner c'est un petit tuto voilà. si vous êtes passionné par le, côté, par le côté tout ça, pas me contacter par ça Instagram et c'est ça vous connaissez. Et voilà, moi je fais des vidéos qui vont interagir à vous, comme je dis, à la prochaine, qui a à la télémonie. Et moi je dis à très bientôt, ciao